de projecteurs sur l'orchestre des ouvriers agricoles fondé par l'association écologiste italienne Terra. Musiciens et ouvriers agricoles de différentes nationalités poursuivent leur tournée en Italie pour sensibiliser la population sur le sort des migrants exploités dans les champs. Fabio et à son membre de l'association Terra à l'origine de l'orchestre des ouvriers agricoles. Ils attendent Joshua, l'un des musiciens. Opprimé dans son pays, le Nigeria, emprisonné en Libye, il est arrivé en Italie il y a deux ans. La musique, pour lui, est une libération. Je suis conscient de ma différence. Ma vie n'a jamais été facile. Mais quand j'ai compris que je ne pouvais plus vivre dans mon propre pays, je me suis décidé à tenter ma chance ici. Maintenant que j'ai tourné la page et que je fais enfin de la musique, je voudrais oublier le passé. Ils viennent du Ghana, de Tunisie, d'Inde Ouvriers agricoles ou autres, ils jouent ensemble, encadrés par des musiciens professionnels. Avec leur musique, ils veulent sensibiliser l'opinion publique au sort des migrants exploités dans le travail des champs. Grâce au langage universel de la musique, nous voulons raconter avec la voix et le talent de ces musiciens, dont certains sont des ouvriers agricoles qui vivent dans de véritables ghettos. Qu'ils peuvent exprimer leurs talents de façon différente. Et que l'agriculture peut et doit vivre sans les exploiter. Ils sont juste en quête de dignité alors qu'au quotidien ils sont raquettés par des intermédiaires pour trouver du travail et qu'il passe des journées sans fin, courbés dans les champs. La musique, c'est l'évasion du ghetto. En venant en Italie, j'espérais pouvoir faire de la musique, mais avant d'avoir rencontré l'orchestre, je n'ai pu que survivre sans pouvoir ni chanter ni jouer. Je fais de la musique et je peux travailler aussi en même temps. C'est ce que je voulais faire de ma vie. Maintenant, il faut que la musique ait de plus en plus la place principale, parce que c'est ma vie. Ce concert dans les Pouilles était le troisième pour l'Orchestre des Ouvriers Agricoles. Bientôt ils iront en Vénétie. Ils ont bien l'intention de porter leur message partout en Italie.